I'm not afraid of Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous ai fait un tutoriel maquillage sur ce look qui est très glowy, très santé, printanier mais en fait c'est simplement mes go-to du moment et puis j'en ai profité dans cette vidéo-là pour inclure quelques produits coup de cœur que j'ai en ce moment euh, dont cette petite machine qui est rentrée dans ma vie, la Clarisonic Mia 2 euh, que j'ai découvert grâce à Ellie de Classy Lipstick <rire> et euh, je vous montre un petit peu comment ça fonctionne mais c'est vraiment une machine qui a révolutionné euh mon type de peau et mes problèmes d'acné. Également l'addition concentrée éclat de Clarins qui est un auto-bronzant qui est absolument fantastique qui s'ajoute à n'importe quel hydratant et évidemment vous l'avez vu sur mon Instagram le Make makeup forever blush HD dans la couleur 215 qui est absolument incroyable donne une texture tellement tellement belle à la peau puis c'est incroyable comme c'est lumineux. En fait, je, simplement je l'adore en ce moment, c'est mon blush préféré. Donc vous allez voir que je les utilise ces produits-là dans le vidéo qui s'en vient. Si vous voulez apprendre à recréer ce maquillage-là, restez là. Pour avoir une peau lumineuse, la routine beauté commence toujours par un bon nettoyage et le Clarisonic 2 nettoie six fois mieux que les mains. Durant le nettoyage, vous allez entendre ce qui veut dire que vous devez changer d'endroit. Et avec les deux vitesses, on peut nettoyer encore plus en profondeur et pallier à tous les types de peau. Avec le système automatique T-Timer, le nettoyage se fait en 60 secondes. Donc on commence 20 secondes par le menton et le nez. Et quand on a une petite imperfection, je laisse la vibration sonique agir parce que ça relance la circulation et ça favorise la cicatrisation. Ensuite, un autre 20 secondes au front et 10 secondes sur chaque joue. En ajoutant l'addition concentré éclat à n'importe quel hydratant, eh bien ça me permet de doser l'intensité de mon bronzage comme je le veux. Puisque c'est un concentré, on ajoute 3 gouttes, on réchauffe et puis on applique. Le bombe beauté éclat vous le connaissez probablement, c'est magique, ça enlève tous les traits de fatigue. Je l'ajoute avec un illuminateur, soit le clarin, soit encore ça peut être le rêve blanc. On ajoute environ 2 pompes, on réchauffe et on applique comme un fond de teint régulier. Mais ça va être beaucoup plus lumineux. J'aime toujours commencer mon maquillage par une base parce que, comme ça, je suis certaine que ça va durer toute la journée. En jouant avec une couleur comme Grain de MAC, on applique une couleur qui est nude sur la paupière, qui n'est pas brillante mais qui va être extrêmement lumineuse. Dans le creux et en insistant sur le coin externe, on applique la couleur soft brown partout et ça, ça va donner vraiment de la dimension à notre oeil. Faites simplement des gestes circulaires où ce que vous voulez, intensifier la couleur et ensuite des mouvements de va-et-vient pour aller estomper. Avec n'importe quel crayon col noir, vous allez insister sur la base de vos cils et puis on part du coin interne jusqu'au coin externe tout en insistant au coin externe pour qu'on puisse faire notre aile. Pour la prochaine étape, vous pouvez prendre un noir mat, mais ici je préfère utiliser un gris parce que c'est plus doux et c'est plus facile à estomper que le noir. Donc avec un pencil brush, on va l'estomper avec des mouvements de va-et-vient et vous pouvez le faire aussi intense que vous voulez. C'est juste que puisque c'est un go-to aujourd'hui, ben, je, je préfère le garder plus simple. Donc on va partir du point interne jusqu'au point externe. On blend, blend, blend pour que ça soit fumé et romantique. Et avec le pencil brush ou un pinceau à hanches, vous pouvez faire une petite wing pour pouvoir faire un cat et ça, ça va aller agrandir vos yeux. Si votre ligne déborde ou n'est pas parfaite, prenez simplement un Q-tip ou une lingette démaquillante et enlevez l'excès. On va aller enlever les derniers traits de fatigue qui nous restent simplement avec un cache terne En reprenant un pencil brush et la couleur soft brown, on va passer sous les cils du bas pour donner un effet d'ombre et agrandir les yeux. La couleur Shroom est idéale pour un point de lumière et on l'utilise dans le coin interne de l'œil. Et pour l'arcade sourcilière, avec le crayon Milk de NYX, on va aller l'appliquer et l'estomper en ajoutant la couleur Shroom encore une fois pour donner un point d'auteur sous le sourcil. On ajoute un peu de crayon blanc sur la muqueuse pour agrandir les yeux, une bonne couche de mascara ou encore vous pouvez utiliser des faux cils pour intensifier le look si vous allez par exemple prendre un cocktail et une bonne couche également sous les cils du bas pour bien terminer le maquillage. Pour un look santé, réveillé et lumineux, rien de mieux qu'un blush corail et j'utilise le numéro 215 avec un pinceau duo fibre parce que ça va aller boffer le far à joues et rendre la peau beaucoup plus belle. Je fais des gestes circulaires pour l'appliquer, quoique Makeup Wearber conseille de faire des 8 pour couvrir toute la pommette. Mais vous faites comme vous voulez. On est presque prête à partir, il reste simplement à aller définir les lèvres avec un crayon contour rosé comme d'un viche. Une couche de rouge à lèvres crème de cope qui va être très lumineuse et qui fait en même temps très naturelle Et un peu de gloss nude de chez Clarins dans le centre de la lèvre. Et voilà, vous avez le look complet! un Petit truc avant de partir, faites-vous une couette. Ça enlève toujours le petit euh, le petit look fatigué parce que ça tire les traits avec la, la, la queue de cheval. Et puis j'avais ajouté aussi une petite perle parce que le blanc ou encore un diamant va donner vraiment de la lumière et puis ça va donner un look réveillé. Prenez un magic wand ou un petit fer à friser. prenez quelques mèches que vous enroulez autour. Attendez 10 secondes. Relâchez. Mettez un peu de prénette. Une fois que c'est sèche, Passez vos doigts dans vos cheveux pour défaire les boucles et que ça donne un look un peu plus casual. Alors voilà, on se voit la prochaine fois. Bye tout le monde!